Je préfère mes trucs, Mais vous nous Par rapport à la production. Wow. Donc, nous avons Nous sommes chapeau. Mais nous C'est de cœur. Jeune génération. C'est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 le Sénégalais, l'artiste Sénégalais est petit de talent. En général, quoi. Et d'art. Mais il y a des conditions humaines. Il y a des cultures, des artistes. Il y a des subventions. Ils y a des chapelets. Il y a des néméco. Tant que des hauts, il y Et c'est dangereux. Et, et, et pour te rejoindre, je sais que le président de la République, Makisal Mouni, le secteur informel, économiquement, il y a eu le secteur informel. Le secteur informel, c'est le café, le café, le chaff, le micro microfinance la macro-finance. Et si vous a un peu spectacle, spectacle par le secteur informel, il y a en un un jour. Euh, il euh, trois ou quatre mois, Par exemple, il communiquer avec le ministère de la Culture, qui est Surtout, il y ministre des je suis le président Parce que le ministre de c'est le président de Mais les femmes jeunes je Il a la chance d'avoir des artistes jeunes. Mm -hmm. Donc il faut me côtoyer. Il faut me chaque fois chaque trois mois voilà, chaque six mois idée c'est très très important pourquoi mm -hmm. je pense que Grand et mm. de que je poser postuler. pour ministre la Culture. Non, non, non. je ne peux pas poser la que poser que il Yaruna. Manko, yep nangul koni, yuna, mm -hmm. Yaruna. Yaruna. Yaruna. Yaruna momo école dernièrement tam ya ngi def mmh. ak sa ay compères ay visites de proximité suñ ko meuna wowe nonu gis nañ la nga sol sa dala dem soirée momo gian gis nañ la nga sol sa dala dem soirée euh tar bambaye c'est quelque chose de bien que tous les sénégalais ont magnifié pour yow lan lan lay yok peut-être ñom ci ci ci zan zan zan évolution waaw euh lolu dafa neex ci xol parce que donc, la musique a des que c'est une pire. Vous savez c'est ça. ce que nous avons dit. Vous savez Nous avons relation Donc, relation est naturelle. Est naturelle. Mm -hmm. Je suis me suis dit un de Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Alors, je occasion pour que Parce que on au contraire d'Afma parce que 100 personnes qui 99 non 98 fans si généralement pour donc, si vous avez un peu de temps, pas pouvez vous faire un travail. Vous pouvez vous faire un travail. Mais est-ce que DLFN approche auprès du ministre de la Culture Il y a une proposition. Peut-être aussi, il faut qu'on lui mette la puce à l'oreille pour que lui donnions les décisions. Dès que c'est ce n'est pas le ministre de la Culture. Le ministre de la Culture, nombre un peu plus de la que vous mm -hmm. Mais tout le monde, c'est un peu plus de temps. Il des Si mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. nous hmm. mm -hmm. je le ministre C'est un homme humble. Il y a sourire. ans voire faire ans Il doit faire sourire. Il doit faire sourire. Il Il Il ñom ñoo wara euh djel musique bi gëkk booster c'est très normal parce que moma bobu nonou ñom amon nañu euh fugu booster ko parce que ñom ñoo né gënon nek au devant de la scène je parle de Youssou N'Dour je parle de john Thion Balago Sekh euh, yalla nako yalla yeëëm je parle de Omar Penn entre autres mais actuellement euh dañu nek ci de la jeunesse et pour dire vrai ci ère bi ñu nek euh, capitaine, nouvelle génération, vie à c'est Est-ce que tu as également que cest par exemple, tu, tu as parlé tout de suite de qui